Salut, c'est Guillaume pour le SNES fsu Guadeloupe. Alors cette semaine, eh bien on va parler désinfection et pédagogie. Alors désinfection pourquoi et eh bien tout simplement parce que avec la rentrée qui s'annonce, eh bien euh, il faut que selon le protocole min ministériel qui a été prévu, eh bien tous les établissements scolaires soient désinfectés toutes les tous les jours après chaque passage. Et surtout, ils doivent être désinfectés aussi après chaque changement d'élève ou d'enseignant. Alors, pour simplifier les choses, les chefs d'établissement ont imaginé que les élèves ne bougeraient pas et que ça devait être les enseignants qui devaient euh, se déplacer. Donc ça, c'est une chose. Mais qui est-ce qui va désinfecter le poste de travail de l'enseignant entre chaque enseignant Alors, euh, déjà, on a vu certains chefs d'établissement expliquer euh, tout bonnement « Oh, ben, c'est l'enseignant en partant ou sur en arrivant qui désinfecte son propre poste de travail. » Sauf que désinfecter, ce n'est pas nettoyer. Désinfecter, c'est pas prendre une petite lingette, passer rapidement sur le bureau ou sur le clavier de l'ordinateur et puis laisser la place au suivant. La désinfection, ça se fait selon un protocole précis, ça se fait euh, par des sociétés et puis il faut une formation pour apprendre à désinfecter. Désinfecter, c'est pas nettoyer, sinon ce serait trop simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le conseil départemental a décidé que pour la désinfection quotidienne des établissements, eh bien, il ne s'agissait pas euh, des personnels à tech qui allaient être formés et ensuite qui allait désinfecter mais qu'on allait faire appel à des sociétés spécialisées pour désinfecter parce que la formation à la désinfection ça coûte très cher et il faut que ce soit fait par des personnels agréés donc ça veut dire que euh Aujourd'hui, vous devez exiger dans vos établissements scolaires que tous les jours, eh bien, ce soit une société qui désinfecte l'ensemble de l'établissement, comme ça a été obtenu pour le collège Gourdelian. Donc, si c'est possible pour Gourdelian, ça va être possible pour tous les collèges de l'académie. Euh, il n'y a pas de raison qu'il y ait un traitement de faveur pour certains collèges et pas pour d'autres. Et puis, reste ce problème insoluble du poste de travail. Non, ce n'est pas un enseignant qui ne sait pas faire euh, de désinfecter son poste de travail. Euh, pas plus que c'est à lui de le nettoyer. Euh, donc là, il faut trouver des solutions euh, très vite. D'autre part, euh, d'un point de vue pédagogique maintenant, euh, les chefs d'établissement euh, ont envisagé, euh, avec l'aide d'IPR euh, très mal pensants et qui veulent euh, imaginer euh, l'école d'après, l'école 3.0 euh, euh, avec euh, rêvée par l'OCDE avec des profs euh, euh, qui gèrent et puis quelques petits répétiteurs dans un service public très dégradé, eh bien ils ont envisagé le pire pour l'éducation. Et donc c'est à nous de faire respecter le minimum. Le minimum, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement qu'un enseignant, il a été formé, il a été recruté dans une discipline. Donc, il enseigne uniquement sa discipline. Il ne peut pas enseigner autre chose. Un prof de français, il enseigne le français. Un prof d'histoire géo, il enseigne l'histoire géo. On ne va pas imaginer faire des devoirs faits imposés dans le cadre de cette école parce que je ne sais quelle lubie aurait poussé un chef d'établissement ou un hyper à envisager ça. Si on va en classe avec des élèves, c'est pour enseigner. Ensuite, se pose la question du présentiel et du distanciel. Alors, les choses doivent être très claires. Soit on fait cours en présentiel, soit on fait cours en distanciel. On ne peut pas faire les deux. Pourquoi Et eh bien, parce que le cours en présentiel, quoi qu'en disent euh, les petits chefs qui sont assis dans leur bureau et qui imaginent le pire en expliquant que l'obligation réglementaire de service, c'est 18 heures, eh bien, peut-être que c'est 18 heures, mais sauf que le cours en présentiel avec un masque plaqué sur le visage, eh bien, c'est pénible. Et c'est même très pénible. Ça fait transpirer, c'est fatigant, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que... Euh, notre enseignement passe par le fait de parler. On parle pour enseigner, disque ou doceas, selon la formule consacrée latine. Eh bien, ce parler pour enseigner, ça signifie que quand on parle, eh bien, on a des expressions sur le visage. Et que ces expressions sur le visage, elles permettent à l'élève de comprendre en particulier en langue vivante euh, certaines sonorités euh, ça permet d'expliquer de, les choses euh, ne serait-ce que le th, euh, th euh, en anglais et eh bien euh, si on ne peut pas le montrer euh, visuellement c'est très compliqué à enseigner donc ça veut dire qu'avec un masque le, sur le visage et eh bien toutes ces choses là il va falloir les réinventer différemment donc bien évidemment qu'il y a une pénalité une pénibilité bien plus importante et une complexité bien plus importante d'enseigner avec des masques donc ça suffit largement d'imaginer que eh bien on enseigne en présentiel même si on ne fait pas exactement les 18 heures et ben c'est pas grave ça suffit et quand on est en cours à distance et ben on fait des cours à distance et c'est terminé l'autre chose sur l'obligation de service c'est qu'au début de l'année, on a signé un état vs qui signifie qu'on a signé pour avoir des classes avec des élèves et c'est ça qui nous couvre juridiquement c'est-à-dire que s'il y a un problème avec un élève dans une classe, un élève qui se casse un bras ou un élève qui, je ne sais pas, a un grave accident ou qui fait un malaise durant notre cours, eh bien, juridiquement, nous sommes protégés. Si les parents portent plainte, on peut dire « Bah Oui, regardez mon état VS, j'avais cet élève-là en classe, j'ai signalé, j'ai fait le protocole nécessaire, on a appelé les pompiers, le SAMU, etc. » L'élève a été protégé. Maintenant, imaginons, comme dans les délires de certains chefs d'établissement, eh qu'on va avoir des petits groupes d'élèves. Eh bien, Si on se retrouve avec ces petits groupes qui ne sont pas à nous, avec des élèves qui qu'on n'a pas dans nos classes normalement, d'une part, on ne les connaît pas, d'autre part, comment pédagogiquement on va pouvoir faire quelque chose avec eux eh bien, Ça signifie que non seulement on ne va pas pouvoir faire de la pédagogie, clairement, on ne va pas pouvoir avancer, comme on le voudrait dans notre programme, dans notre progression, dans ce qu'on a pu prévoir. Et puis d'autre part, on se met en danger juridiquement. Parce que s'il y a un problème là, eh bien, qui va nous couvrir à la fin si des parents portent plainte Eh bien, personne, c'est nous qui allons aller au tribunal et qui allons perdre au tribunal. Donc, faisons très attention à ce que nous faisons, protégeons-nous et puis enseignons notre discipline. C'est l'essentiel donc, d'un point de vue euh, sanitaire, on l'a vu, il faut exiger du Conseil départemental que toutes les salles soient désinfectées et non simplement nettoyées tous les jours euh, par euh, une société privée ou par des agents formés. Euh, et d'un point de vue pédagogique, eh bien, il faut faire respecter le minimum. Parce que sinon, les libéraux qui nous gouvernent, eh bien, eux ne vont se poser aucune question. Ils vont avancer aussi vite que possible. Et à la rentrée, on pourrait très bien se retrouver avec quelques petits enseignants qui font les cours pour tout le monde et le reste qui se retrouve à faire des répétiteurs ça peut aller très vite il faut bien voir que cette pandémie ça peut servir au gouvernement euh, qui n'a qu'une ambition c'est de détruire des fonctionnaires et eh bien euh, de supprimer un grand nombre de fonctionnaires en expliquant que euh, durant l'épidémie du coronavirus on a bien vu qu'on pouvait très bien fonctionner avec d'un côté et eh bien euh, des euh, gens qui font les cours et puis d'un autre côté de simples répétiteurs qui peuvent faire toutes les disciplines et qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas possible, nous sommes des enseignants et donc nous devons préserver notre professionnalisme et notre professionnalité. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à bientôt